Oka Zinal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette chaussure de, qui a pour nom une course célèbre. Si tu ne la connais pas, achète un âne et sors le dimanche. Non, blague à part, c'est une très célèbre course qui a lieu en Suisse et qui est gagnée presque chaque année par un certain Kylian Jornet. Et Oka a décidé de dédier une chaussure à cette course Zierzinal. Présentation, c'est parti No, j'avais pas présenté de Oka sur cette chaîne et pour cause, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'évolution dans les produits de chez Oka avec la Speed Goat 2, 3, 4. Voilà, j'avais que j'avais déjà présenté la Oka Mafat, mais on n'avait pas eu une grosse révolution sur les modèles, mis à part les modèles carbone, mais qui sont plutôt sur route. Et là, euh, la Oka Zinal va dénoter quand même vraiment avec les autres modèles que j'ai cités auparavant parce que là, on est sur une chaussure qui a un petit peu moins euh, de stack, donc de mousse ici pour avec une une épaisseur de semelle qui est beaucoup moins importante. Et on est, on est sur une chaussure qui est vraiment destinée à aller vite, un petit peu à l'instar des Speed Instinct que j'avais eu l'occasion de tester ou les Evo Joes aussi que j'avais déjà eu l'occasion de tester et de présenter sur cette chaîne. Alors là, on est sur une chaussure qui va vraiment être destinée, comme son nom l'indique, Zinal, c'est une course de 30 km qui va rapide, destinée donc du coup aux trails qui vont être... Plutôt court. Donc, on est sur une chaussure qui est très dynamique, très souple aussi. On, est sur, on a une, bonne, une belle souplesse, une belle réactivité. C'est quelque chose qui m'a surpris, ça, la souplesse de la chaussure. Avec vraiment une belle chaussure qui est fabriquée en matériaux recyclés. Voilà. C'est quelque chose qui est important aussi. ça C'est un petit touch, écologie euh, touch dans, dans cette chaussure et c'est vraiment pas mal du tout que les fabricants commencent à faire ce genre de matériaux, de chaussures en matériaux recyclés, c'est pas mal du tout et c'est important de le souligner, bravo à vous en dessous on a donc des crampons de 4 mm qui euh, donc c'est une chaussure qui va pas être destinée à des, des terrains qui vont être très très boueux, on n'est pas on n'est pas sur une chaussure pour terrain gras c'est pas vraiment son utilité, maintenant on a une semelle Vibram qui est vraiment très très bonne Vibram, on ne présente plus hein, c'est l'un des l'un des fabricants de semelles phares qui existent sur le marché de la semelle donc une très bonne accroche une très bonne adhérence aussi que vous allez avoir sur, sur cette semelle vraiment moi j'ai eu aucun problème de dynamisme de la semelle, de, de, de semelle qui glisse ou qui rip lors de mes essais donc aucun problème avec cette semelle Vibram. Le poids de la chaussure, on est sur une chaussure de 240 grammes ce qui est cohérent par rapport au au standard pour les chaussures destinées à des trails de 30 km environ, et donc c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, moi j'ai trouvé que la chaussure était plutôt légère au pied, pas de sensation particulière à ce niveau-là. Maintenant, moi j'ai le pied assez fin, justement au niveau du confort. La chaussure sera plutôt destinée aux gens qui ont le pied fin. Moi je trouve qu'on a vraiment un bon maintien du pied dans la chaussure, et ça c'est vraiment agréable avec ici une tige qui est assez basse, et donc pour accentuer vraiment une mobilité du pied, ça va être vraiment pas mal du tout maintenant j'ai pas senti que la chaussure partait dans tous les sens non plus donc ça c'est vraiment aussi un bon point moi je trouve qu'on se sent vraiment libre de mettre le pied où on veut avec une précision de pose du pied qui est agréable je trouve en sensation alors je vous le disais au début de cette vidéo la mousse ici est quand même réduite par rapport aux chaussures cas qu'on a l'habitude de voir sur le marché et on a un drop de 5 mm ce qui est vraiment bon pour le dynamisme de votre foulée d'avoir un drop qui va se tendre vers le, vers le drop 0 qui est dit un petit peu minimaliste euh, donc pour le dynamisme de votre foulée, ça va être important d'avoir un drop qui va être plus réduit, on dit en général. Maintenant, ça c'est vraiment du cas par cas en fonction de vous, vos habitudes et vos envies. Donc moi je trouve ça bon d'avoir un drop environ de 5 mm, 4, 6, 8, je vois pas vraiment trop de différence en général. Maintenant, quand on est sur des extrêmes entre 0 et 12, là on voit vraiment une différence. Maintenant, quand on est sur un drop de 5 mm, en général, ça va correspondre vraiment au plus grand nombre des coureurs. L'assage, l'assage plat ici en maintien euh, de, de, de des lacets ici sur, sur la languette on a une languette qui est faite ce qu'ils ont appelé en soufflet alors ça fait qu'il y a des petites bulles euh, à l'intérieur ce qui va accentuer euh, le confort et empêcher aussi que les débris euh, rentrent dans la chaussure donc c'est pas mal du tout, c'est un, un bon confort un bon sens, une bonne sensation aussi d'avoir euh, ce mèche là ça, ce mèche là qui est sur, sur la languette ici et puis euh, les petits soufflets qui sont sur le dessus de, de la languette voilà, moi j'ai trouvé ça confortable au, au pied, euh, maintenant euh, je regrette encore une fois euh, l'absence d'un système de maintien délacé, j'aime bien ce petit système là voilà maintenant n'est euh, pas ultra nécessaire non plus mais je l'aime bien en parlant du mesh, on a un mesh ici qui euh, est souvent en fait le, la bête noire de, de chez Oka avec des, des chaussures qui, euh, qui se déchirent au niveau du mesh ici. Si euh, vous avez plusieurs centaines de kilomètres euh, euh, au compteur de cette chaussure, n'hésitez pas à nous partager vous dans les commentaires comment évolue euh, ce mesh là, je serais curieux de le savoir. Sur l'avant de la chaussure ici, pas vraiment de pare-pierre, on a juste un renfort ici qui est assez léger. Maintenant, si vous avez un pare-pierre, eh ben, forcément, ça alourdit la chaussure et sur une chaussure qui est destinée à aller vite, elle doit être légère, donc on enlève ce type de technologie qui est finalement qu'un accessoire. On ne shoote pas dans des cailloux volontairement, donc c'est vraiment de la protection qui va servir pour, pour, au cas où, mais euh, si on est sur une chaussure qui va aller vite, ben, on enlève ce genre de trucs qui euh, ne servent pas toujours. Voilà j'ai fait le tour de cette chaussure occasionnelle. Personnellement c'est une chaussure qui va m'accompagner je pense sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, euh, voire même des centaines parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, de courir avec et vraiment euh, je vous la recommande sans hésitation, lien dans la description et encore une fois partagez-vous votre expérience sur cette chaussure occasionnelle dans les commentaires et enchaînez avec cette vidéo